Enfin, merci. et de l'association pour l'instant. Une convention pluripartite d'objectifs et de moyens a d'ailleurs été passée qui nous unit ville, état, mais aussi région et association... Et en fait, on a fait un appel d'offres, euh, l'originalité et la singularité de film. Le travail de Frédéric de Soussin, donc, c'est le travail sur l'hôpital Voilà, absolument. Il a photographié de la matière, euh, murs, euh, cuir, siège, rideaux, etc et il a superposé en fait euh, le portrait et la matière et ça c'est une écriture nouvelle